Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une vidéo exceptionnelle aujourd'hui puisque je vous présente l'Ecovax X1 Omni, un robot aspirateur ultra haut de gamme on va voir dans cette vidéo tout ce qu'il propose mais vous allez voir c'est exceptionnel alors cette boîte elle est énorme, c'est la première fois que je reçois un, un, un colis aussi lourd et objectivement, alors ça se comprend puisque non seulement c'est un aspirateur ultra puissant 5000 pascal, c'est la première fois que je vais tester ça euh, on a également un robot qui fait laveur, alors pas laveur comme d'autres robots que j'ai pu tester vous allez voir aussi, euh, il se nettoie Soit, il parle puisqu'il y a un assistant. Enfin, franchement et en plus, alors attendez il y a une caméra. Euh, il fait caméra de surveillance. Franchement, c'est assez exceptionnel. Je crois qu'il a tout. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, on va déballer le colis. On va voir ça. Et là, c'est énorme. Alors, je vais me filmer du haut hein, pour déballer, parce que franchement, vous voyez, hein, c'est énorme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a On a, bah, a l'aspirateur. On va regarder ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il euh, y a des patins, mais ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas sur les aspirateurs que j'ai déjà testés. C'est assez énorme. Et donc, ça, c'est auto-nettoyant. Donc, les notices, c'est là. Ici, donc, on a un sac à poussière. Les brosses latérales. L'alimentation. Et donc le robot. Bon après c'est traditionnel, donc on a nos deux brosses latérales qu'on va venir poser là. On va voir ça tout à l'heure. Donc ça c'est pour le premier carton. Et donc j'ai un second carton. Alors ça c'est gigantesque aussi. Je pensais pas que c'était aussi gros. là dedans on a quoi rien c'est juste de la protection bon super oh là là donc il y a des protections un petit peu partout et donc ici un bac à eau propre et un bac à eau sale Allez, place maintenant à l'installation des brosses, donc j'installe les deux brosses latérales, il n'y en a malheureusement pas en plus, on a la brosse principale Donc on voit juste ici au milieu, et puis, euh, alors elles ne sont pas encore mises, hein, mais les deux brosses euh, pour laver qu'on va venir clipser juste en dessous. Concernant la brosse principale, c'est un mix de poils et de, euh, allez, de, de surface plastique mais relativement souple, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus dur donc c'est peut-être pas mal pour les sols type carrelage par contre dès que ça va être les tapis ça va peut-être un peu moins gratter ça va peut-être être moins efficace étape suivante l'installation donc je télécharge l'application Ecovacs. je crée un compte évidemment alors j'ai déjà un compte puisque j'ai déjà quelques aspirateurs Ecovacs et je sélectionne le X1 Omni et puis comme j'ai déjà plusieurs aspirateurs j'ai déjà mon réseau qui est préinstallé. j'ai plus qu'à continuer puisqu'il a retenu le mot de passe donc il faudra que j'appuie sur ce bouton là donc ça me dit de soulever le couvercle Puisque le bouton se trouve juste en dessous Alors désolé je passe devant euh, Et donc là j'appuie sur le bouton Ensuite on suit les instructions Et ça a été franchement l'installation la plus simple que j'ai jamais faite En tout cas c'était ultra rapide. Bon c'est vrai que j'avais pas de compte à créer et avant de faire son premier nettoyage Il va en fait parcourir toutes les pièces Il va se promener un petit peu, ça prend quelques minutes Et il va faire une cartographie de la maison Allez, premier test, hein, normalement ça ne devrait pas lui poser de problème euh, C'est euh, bah, de, de se repérer un petit peu Et notamment sous des chaises Puisqu'il a pile la place de passer sous, sous les chaises euh, Je suis en mode nettoyage plus aspiration Et regardez, donc sous les chaises Il se débrouille très bien, il ne perd pas de temps J'ai euh, certains aspirateurs qui peuvent rester facilement 30 secondes, une minute, juste là sans réussir à ressortir voilà. Bah lui il se débrouille bien Mais j'en doutais pas Et d'ailleurs hein, tous les Ecovacs avec l'IDAR que j'ai pu tester ont, Sont vraiment bons en matière de navigation Alors ici regardez il y a une saleté incrustée euh, On va voir s'il arrive à, à s'en sortir Et c'est pas gagné Alors premier retour au stand hein, pour l'aspirateur au bout de quelques minutes Puisque c'est un gros avantage de ce produit Lorsque vous êtes en mode lavage Il va retourner automatiquement euh, au stand pour se nettoyer puisqu'il estime que ses serpillères sont sales Donc il va repartir les nettoyer Vous n'avez rien à faire, hein. il le fait tout seul Ça prend quelques minutes même pas Donc il nettoie les serpillères Et en plus, alors bon, donc là c'est pas le cas puisqu'il va repartir directement nettoyer Mais euh, s'il a terminé ses tâches, il va non seulement les nettoyer mais également les sécher Et donc voilà, ça y est c'est reparti Il est reparti pour nettoyer, donc il a fait le plein Donc il s'est chargé en eau et également donc il a les serpillères propres allez c'est parti et puis première bonne nouvelle hein, la tâche qui était incrustée que d'autres aspirateurs n'auraient jamais pu nettoyer, bah, celui-ci a réussi alors on va pas se mentir hein, c'est pas non plus ça marche pas à chaque fois là j'ai eu peut-être de la chance, c'était pas peut-être une énorme tâche, mais en tout cas on va pas bouder notre plaisir, elle parti, est partie et c'est tant mieux alors ensuite, j'ai fait trois tests avec de la farine. Alors ici, j'ai euh, volontairement laissé la navigation 3D, Heavy 3D, qui permet euh, justement de détecter des obstacles. Et là, il y avait tellement de, de, de farine qu'il a dû détecter que c'est un obstacle euh, qui ne correspondait pas de la poussière. Il ne l'a même pas aspiré. Là ensuite, je l'ai désactivé et euh, je suis à puissance max. Objectivement, il a fallu attendre un second passage pour que la plupart de, de, de la farine ait disparu, sachant que sur les plaintes, ça n'avait toujours pas complètement disparu. Et puis pour terminer j'ai utilisé la puissance max plus euh, et là enfin euh, donc euh, à puissance 5000 pascal regardez j'ai euh, donc un carrelage qui est bien et effectivement il reste quasiment pas de micro poussière donc là c'est du bon boulot. On monte d'un cran et on va tester le lavage alors j'ai mis de la terre j'ai mis de la mayonnaise j'ai mis du sirop au carambar et d'ailleurs c'est pas très bon euh, le sirop au carambar je vous le conseille pas et puis j'ai mis alors beaucoup plus simple hein, un petit peu de lait puis à noter que pour la terre hein, c'est un mélange de terre et d'eau hein, pour que ça soit un petit peu plus compliqué notamment pour lavage sinon ça va pas être très intéressant et euh, donc on va lancer l'application donc vous voyez euh, la cartographie on en reparlera un petit peu tout à l'heure là je vais personnaliser une zone c'est une des fonctions bon c'est du classique hein. en tout cas on peut personnaliser une zone c'est à dire que l'aspirateur va directement aller dans cette zone là on peut la bouger on peut l'augmenter bon ça vous connaissez c'est du classique alors pour avoir plus d'options, on fait comme ceci, voilà, on a accès à certaines options supplémentaires, notamment le nombre de passages, donc je vais sélectionner deux passages, la puissance d'aspiration jusqu'à max plus, alors il faut glisser sur la droite, hein, je ne l'avais pas vu au début, euh, mais donc on peut avoir une puissance supplémentaire, c'est celle à 5000 pascal, et donc le, le débit d'eau pour le, pour le lavage, une fois qu'on a lancé. Donc voilà le message qu'on a, en gros ça charge en eau et ça se prépare à les laver. Si vous aviez eu la bonne idée comme moi de, de faire ce genre de test, je vous le déconseille quand même parce que d'une part ça ne sert pas à grand chose et d'autre part regardez euh, lorsque on utilise un liquide collant comme ça, euh, alors c'est pas du tout hein, comme un comme un comme un Tinko qui va aspirer en fait qui va entraîner le le, le, le, le, le liquide, je vais, si je puis dire. Euh, en gros il va l'étaler tout partout donc après c'était collant, franchement c'était pas une très bonne idée. Bon, sinon, néanmoins, il fallait bien tester quand même. Alors, j'ai été assez... Euh, en fait, finalement, j'ai été quand même assez agréablement surpris par le par le résultat. Donc, côté lait, hein, je ne vous le cache pas, c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas eu de, de problème. Ça a été aspiré très rapidement. C'est le premier, d'ailleurs, qui est parti. Euh, concernant maintenant la Terre, regardez, il se débrouille quand même pas mal. Alors, pas au premier passage, euh, mais au second passage, en fait, toute la Terre... Euh, voilà... Bah même là, hein, franchement, c'est pas mal, euh, donc à propos de la terre qui est, si c'est si de la boue un peu sur votre sol, ça ne pose pas trop de problème non plus. Bon, là où j'étais quand même surpris, c'est que de loin, en tout cas, en apparence, euh, c'est pas, bon, c'est loin d'être nickel, hein, mais vu, le, vu le, les dégâts qu'il y avait, c'est quand même pas mal, donc après, je vous conseille vraiment de repasser quand même 2-3 lavages euh, sans rien, lorsqu'il est complètement propre, pour complètement assainir le truc, parce que sinon, là, c'est pas possible, c'est collant, c'est ce que je vous disais. Alors, on va regarder, euh, donc là, j'essaie je, de récupérer des, des traces de, de tout ce qu'il y avait. Donc, vous voyez, bon, il en reste encore un peu, mais vu ce qu'il y avait sur le sol, franchement, c'est pas mal. Puis, j'ai voulu tester, donc, avec une tâche incrustée, vous la voyez, elle est en plein milieu, là. Euh, aucun aspirateur n'a réussi à la nettoyer, donc je voulais voir ce que, ce que ça faisait. Alors, vous voyez, hein. Premier passage, ça marche pas. Deuxième passage, pas mieux. Mais vous allez voir que finalement, il n'a pas dit son dernier mot. Alors je trouve que c'est typiquement le genre d'aspirateur euh, que vous allez passer en fait automatiquement tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il va faire son aspiration, il va faire son nettoyage, et vous, vous ne vous occupez de rien, puisque forcément, il va se nettoyer tout seul le truc c'est que s'il si passe régulièrement si vous l'avez tous les jours ce genre de, de traces un peu incrustées il y a quand même moins de chances que vous les, que vous les ayez donc normalement ça devrait partir sans trop de problèmes. Et puis après deux passages voilà le résultat donc il reste encore une trace hein. alors même si mes autres aspirateurs robots n'auraient pas fait mieux euh, je suis un petit peu déçu alors je lui ai laissé quand même une troisième chance je l'ai un petit peu insulté entre temps et euh, bah, dans un sursaut d'orgueil voilà au bout du troisième passage euh, il a réussi à me supprimer cette tâches que les autres robots serpillaires classiques que j'avais n'auraient jamais pu avoir. Jusqu'ici, ils se débrouillent relativement bien, côté navigation il n'y a pas de problème, à propos de l'aspiration sur carrelage, là aussi c'est bien avec ses 5000 pascals, et puis côté lavage, bon, c'est pas non plus la folie, mais c'est mieux que les aspirateurs robots que j'avais pu tester précédemment. Et donc ici j'ai testé 15 grammes de terre, alors je l'ai pesé pour voir combien de, de terre il allait me, me récupérer, puisque là c'est pas évident après à, à voir ce qui, ce qui reste. Euh, concernant d'ailleurs les tapis en général, alors lorsqu'il est en mode lavage, il va les éviter euh, sans aucun problème, et puis lorsqu'il va détecter un tapis, il va monter dessus, il va se mettre en puissance max plus, donc 5000 pascal, là il était déjà en 5000 pascal, donc il n'y a pas de problème. Alors, donc, euh, donc il passe tranquillement, l'aspiration est correcte, néanmoins, alors Bon c'est pas euh, complètement ça, sur mes 15 grammes euh, qui qui, euh, que j'avais posé, il m'en a récupéré 11, en gros euh, je suis à peu près 80% des récupérations, vous allez voir qu'il euh, laisse quand même notamment une grosse euh, poussière, alors c'est pas que de la terre, il y, a, il y a des petits copeaux de bois, et là le, le copeau bah, il n'a pas réussi, je pense que ça aurait peut-être été mieux euh, en, en termes de résultats si j'avais retiré le copeau, mais vous voyez hein, dans tous les cas, le tapis n'est pas net. Euh, J'ai dû le terminer avec un autre aspirateur, en tout cas un aspirateur à main. Autre point fort de ce produit, écoutez. Ok, Yiko. Je suis ici. Nettoyage cuisine. Ok, je vais arrêter la tâche en cours et commencer le nettoyage de zone. Vous l'avez compris, cet aspirateur embarque Ico, l'assistant, donc vous allez pouvoir lui dire de laver le, la maison, de rentrer à la station, etc. Et puis euh, surtout lui dire de nettoyer une zone en particulier. Donc ici, euh, j'ai étiqueté mes zones, hein, j'avais utilisé le, le nom cuisine, donc il est parti pour nettoyer ma cuisine. Alors ça peut faire doublon avec d'autres assistants. Maintenant, si vous n'avez pas d'enceinte de, de, en, ou même un téléphone sur vous, par exemple, pour utiliser Siri, ça peut être pas mal. À n'importe quel moment, vous allez pouvoir lui dire de nettoyer. Autre particularité de cet appareil, c'est qu'il euh, qu embarque une caméra. Alors, certains, j'ai testé d'autres aspirateurs avec euh, des caméras, c'est pas le premier, mais en tout cas, euh, celle-ci alors, est de bonne qualité hein, par rapport à ce que j'avais pu tester. La, la, la résolution est pas mal. Euh, donc, vous allez pouvoir vous en servir pendant qu'il qu fait le ménage. Voilà, vous le suivez euh, en direct. Et puis, vous allez pouvoir vous en servir également pour surveiller votre maison, même s'il n'est pas en train de nettoyer. Vous allez pouvoir l'envoyer un peu partout et il peut même faire une petite ronde. Autre point positif de ce produit c'est son bruit, son... le niveau sonore n'est pas euh, n'est pas très important je trouve pour la puissance d'aspiration, donc ici je suis en aspiration max et écoutez, le son est assez mat, euh, moi je trouve que c'est le robot le plus silencieux en tout cas que j'ai pu tester jusqu'ici. Et puis pour terminer ce test je voulais conclure avec Heavy 3D, donc c'est cette solution qui permet d'éviter de, de, de, de se prendre des, des petits obstacles, alors les, les obstacles de taille moyenne il n'y a pas de problème, hein. ne vous inquiétez pas, par contre pour les câbles là c'est compliqué, très peu d'aspirateurs arrivent à les éviter ici donc il semble contourner l'obstacle mais ça ne marche pas avec tous les câbles alors je pense que des fois il doit y avoir des, des, des différences avec des contrastes, donc là dans mon test il est plutôt pas mal, vous voyez bien qu'il évite le, le câble, alors même si des fois il s'en approche un peu, il n'est pas loin de, de, de s'en mêler dedans, mais en tout cas il l'a évité à chaque fois donc ça marche bien, mais vous voyez des fois il faut le désactiver, Oui, alors là, il est pas mal bien évité là euh, ça marche bien, mais vous vous rappelez hein, l'histoire de la farine, il m'avait évité ma farine parce qu'il y en avait un petit peu trop, je pense quand même qu'il y a cette histoire de, de contraste avec un câble un petit peu plus, euh, plus mat euh, peut-être que là il va s'en mêler euh, là c'est du blanc sur du gris donc bon, voilà le noir, il est juste là bon il est passé à côté mais je pense qu'il ne l'a pas encore repéré. Un petit mot maintenant concernant l'application. Donc voici à quoi ressemble mon, mon étage. Donc ici j'ai une chambre. Alors elle a été divisée par deux d'ailleurs. Euh, je crois qu'il s'est trompé un petit peu. Mais pas de problème puisqu'on va pouvoir donc, modifier ça. On va pouvoir les renommer. Alors c'est important justement si vous voulez euh, utiliser l'assistant vocal pour lui dire d'aller nettoyer telle pièce. Donc ici j'ai remis mes deux pièces en, en une seule. Donc il n'y a pas de problème. Et je vais pouvoir les renommer euh, de façon à utiliser l'assistant vocal. Voilà donc ici je peux les renommer. Et donc j'ai ma, ma sélection, salon, cuisine, etc. Euh, voilà comment on renomme une carte. Et puis évidemment, on est sur la chaîne des qui est d'iOS. Alors forcément, on va acheter un coup d'œil sur les raccourcis puisque euh, ce qui est bien avec Ecovacs, c'est qu'on peut créer un raccourci Ecovacs. Alors ça marchait pas. Il y a un moment, en tout cas pour les zones, on pouvait simplement euh, lancer l'aspiration, arrêter euh, l'aspiration, retour à la station de charge. Ici, il y a quelques, euh, en tout cas quelques options supplémentaires par rapport euh, à la dernière fois, notamment la possibilité de nettoyer euh, le robot et puis surtout donc aller dans une zone. Alors c'est ce que je vous disais. L'assistant Yiko, euh, ça, ça peut être pas mal si vous n'avez pas ça, euh, par contre si vous utilisez un assistant, personnellement j'utilise Siri, quoique je me suis pris quand même depuis quelques semaines là, que, que je teste ça, euh, j'utilise souvent l'assistant ico plutôt que mon téléphone pour lancer l'aspiration. Vous voyez, ici, vous pouvez vous créer un raccourci euh, directement pour euh, nettoyer une zone. Vous allez pouvoir l'ajouter en widget, bon, comme vous connaissez, avec l'application raccourci. En conclusion, que penser de cet aspirateur Alors, si je pouvais euh, tenter une comparaison, je dirais que c'est un petit peu l'Apple des aspirateurs, le prix euh, allant avec. En gros, on a euh, tout plein de fonctionnalités euh, qui marchent bien, il n'y a pas de problème, il est beau. Euh, il aspire bien, il lave bien, il y a la caméra qui tourne bien. En gros, il n'y a quasiment qu'un défaut, c'est ultra compatible avec les produits Apple. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on a besoin de toutes, de toutes ces fonctionnalités, l'assistant, le lavage automatique Et d'ailleurs, hein, euh, ça... Enfin alors je vous ai parlé du, du, du lavage et du séchage des, des petits patins, euh, regardez, hein, ils sont un prêt moult lavage, euh, ils sont propres, donc ça aussi ça marche très bien. Donc vous l'avez compris, un produit très bon, très haut de gamme également, si vous avez le budget, bah, pourquoi pas, et si le produit d'ailleurs vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, elle est un petit peu longue, mais il y a pas mal de choses à dire. En attendant, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.